À chacun son gibier, il y a une image qui m'a choqué et qui m'a scandalisé. Une image qui s'est collée au nom de mon parrain Ahmed Bakayoko en parlant de son fils Yérim. J'espère que je prononce bien le nom parce que moi je connais pas bien son nom. Voilà, je l'appelle toujours mon fils. Voilà, c'est mon petit. Taguez-le voilà. et dites-le lui que le général le convoque ce soir. Moi, les histoires où on va à gauche. On va à droite, là. je suis pas dedans. Je suis pas un lâche. Tous ceux qui sont sur Telegram plutôt. TikTok. Tous ceux qui sont sur Instagram. Je m'adresse à vous. Vous êtes mes commandants. Vous êtes mes commandants. Je vous donne l'ordre. Allez sur ma page Facebook. Makoso je, non Je suis beau ce soir. Nous Reconnaissons, reconnaissons. Reconnaissons que le gars il est frère. Sans filtre. Reconnaissons Et qui, mon général, tu es béni. Et qui, mon général, tu es béni. La vidéo que j'ai vue n'est pas une vidéo intéressante. Un, pour l'image de la Côte d'Ivoire. Numéro deux, pour l'image de beaucoup de personnes et de beaucoup de choses. Mathieu, on est à combien de partages À 10 000 personnes, je vais framponner. Quelqu'un dit j'ai partagé dans 60 13 groupes. Amène-moi la preuve. Amène-moi la preuve. Voilà, elle habite où Elle habite à Abidjan. Madame Amie Timité, épouse Ouattara, voici ta photo. Tu viens de gagner 100 000. Madame Timité, tu viens de gagner 100 000. Je te donne le numéro de ma secrétaire. Fais les captures, tu lui envoies ça la preuve. Tu l'appelles, tu viens avec les preuves. Voilà, même si tu peux venir demain, en plein direct, je te remets ça. Son numéro de téléphone, c'est le 05-04. 68, 40, 40. Tu es une bonne élève de la Haute-Marmaille. Voilà. Qui encore Voilà, c'est Madame Timité. Voilà, ma amie Timité, épouse Ouattara. Les femmes qui portent ce nom sont des femmes bénies. Elles iront au paradis sans passer par la mort. Voilà, écrivez mon général, tu es béni. Et je demande à tout le monde, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes aussi sur Instagram, allez maintenant sur ma page Facebook. Les révélations que j'ai à donner ce soir, ce sont des révélations qui font peur. Numéro un, je tiens à vous informer. Personne d'entre vous n'enterra en 2022 sans son témoignage de 2021. Je ne te le dis pas pour que tu dises Amen. Pour que toi-même tu aies la certitude qu'avant vendredi, une porte va s'ouvrir pour toi. Je vois des personnes qui sont au chômage à qui on a dit jamais tu vas signer un contrat CDI. Je vous donne l'information que demain le contrat se signe. Vous savez pourquoi Rien n'est impossible à Dieu. Depuis hier, je ne reçois que des témoignages. Je me suis mis dans cette autre tenue parce que je vous respecte. Je demande aux gens de TikTok, une fois que vous allez sur Facebook, écrivez, je viens de TikTok. Une fois que tu vas sur Facebook, toi Instagram, tu écrives, je viens d'Instagram. L'image est choquante. L'image est blessante. Parce que Avisa, je le connais. Le fils d'Amba, je le connais. C'est même lui qui a mis la pression sur son père en disant, papa, tu dois recevoir le chef de la marmelle appelé Camille Makoso. Je tiens à saluer maman Yolande Bakayoko dans un premier temps, qui est ma marraine. Maman, que Dieu te bénisse. Le général est toujours à son poste. À chaque fois que le nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko ou de ses enfants serait impliqué dans une affaire, retenez une chose. Le général viendra dire la vérité, même s'ils sont tort. Rappelez-vous, on a eu les enfants de Kokoubendou, Azabanga, Mobutu, Seseko. On connaît comment ils se sont comportés au niveau du Congo. J'apprends des choses, mais ce soir, je vais mettre le point sur les i. Parce que des bêtises, je ne les aime pas. Et pour ceux qui souvent rêvent de voir Camille Makoso se retrouver en prison, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai déjà préparé un budget de 5 millions au cas où je rentre en prison. Comment faire des vacances les plus heureuses avec les prisonniers La prison qui est le plus grand laboratoire de toutes les stratégies de la marmaille. J'irai perfectionner. Et puis mon deuxième livre sur la marmaille pour corriger le premier livre. Donc ne croyez pas que la prison ou la mort peut être un handicap ou un Vous, vous avez des problèmes. Moi j'ai des solutions Mais ce soir on verra Si Camille Makoso qui parle Qui parle, qui parle Peut démonter des preuves de ce qu'il dit Ou si cet homme était lâche Je rappelle Lorsque nous allons atteindre les 10 000 partages Je casse les papaux les plus redoutables Mathieu Mathieu Balance la première vidéo s'il te plaît Tu mets la première et la deuxième vidéo Regardez ces images Qui ont circulé sur les réseaux sociaux j'ai vu beaucoup de faiseurs de vidéos parler, des gens raconter leur vie, qui n'ont aucune information. Mais ce soir, je vais mettre la rébellion au pas, à tout à l'heure. Messieurs, je ne vois pas les 5.000 personnes pour casser le papou. Mathieu, on a combien de partages? Dans la vidéo, il y a des choses que vous ne voyez pas bien. Combien? Nous sommes à 6.300 partages. On n'a pas encore atteint la barre des 10.000 partages. Permettez-moi d'insister. Permettez-moi d'insister. taguez moi s'il vous plaît, à Isaac, qui est l'ami intime de Edoxy Yahoo. J'ai connu Avi Isaac par Edoxi Yao. Et Edoxi Yao est ma fille. Donc Avi Isaac est un fils à moi. Mes amis, j'ai envie de vous présenter même une deuxième vidéo de preuve à l'appui. Cette fois-ci sur la page de Fali, il pour par lui-même. Sur la page de Fali. Voici la vidéo qui fait combien de vues actuellement Qui fait près de 300 000 vues sur la page de Fali. Regardez vous-même, regardez vous-même. L'hôtel il faut être bête. Regardez quelque chose. Voici Avi Isaac. le voici, et voici le fils d'Ahmed Bakayoko. Quand nous regardons la vidéo où Avi Isaac est en train d'être un peu brutalisé, ce qui n'est pas normal, nous constatons qu'il n'est pas à la première rangée, mais il est à la deuxième rangée. Il y a aujourd'hui des abrutis, des maudits qui n'ont jamais participé à un concert VIP. Moi, je devais être à ce concert, mais quand j'avais un incident sur mes téléphones, pour moi, ma priorité, c'est mon argent. Fali m'a dit, viens ce soir, je vais te mettre bien. J'ai préféré rester concentré dans mon jeûne et la prière. Je devais être au concert, comme il s'appelle, de Dajou, parce que toutes les caméras qui était au conseil de Dajou, tout ce qui a été filmé au conseil de Dajou, c'est ma société, qui travaille en collaboration avec Maurice Mollard, un groupe qui est le meilleur groupe en matière d'organisation aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai préféré rester à la maison, me concentrer sur mes enfants, et me concentrer dans la prière, vu qu'actuellement, il y a beaucoup de gibiers qui sont dans la nature et qui me tentent. Tu vas à un tel conseil Fais ma confiance, à la fin du concert, 11 gibier seront paix à te manger, te mettre dans tous les sens, mais ben il faut éviter la tentation. Comprenez-moi, La tôt. Ce qu'on veut faire Au fils d'Ahmed Bakayoko est grave. Parce que ceux qui étaient au concert, eux-mêmes sont choqués. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On veut attribuer à l'image des enfants d'Ahmed Bakayoko. Des enfants playboy, des enfants rebelles, des enfants qui s'en foutent du protocole. Un incident a lieu et on l'associe directement au fils d'Ahmed Bakayoko. Et je même vois des enfants maudits des réseaux sociaux, des chiens galeux, des mendiants, qui passent leur temps à gratatouiller à gauche à droite pour avoir des miettes pour vivre, venez se moquer d'Avisa. Et puis, tu as vu ce qu'on appelle un apoutou gros Mais c'est malheureux. On ne peut pas associer à l'image d'une icône de la générosité comme Ahmed Bakayoko à ses enfants. Comme parce que dire que c'est à cause du fils d'Ahmed Bakayoko que cet homme, cet adulte a été humilié. Ce n'est pas une bonne image. Un, pour la famille d Ahmed Bakayoko, deux, pour l'enfant d'Ahmed Bakayoko, parce que partout où cet enfant se présentera, on le verra comme étant pas été. Jamais je ne permettrai cela. Jamais je ne prendrai le soin de tolérer cela. C'est un manque de respect à la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Qui a toujours donné une éducation à ses enfants d'humilité. Je connais Ahmed Bakayoko. Même quand il arrive à des cérémonies. Pour ceux qui le connaissent, quand on lui donne une chaise, qui est tout royale, il refuse. Il dit donnez-moi une chaise comme les autres. C'était monsieur humble. C'était monsieur effacé. Et c'est cette éducation qu'il a donnée à ses enfants. Diable pourquoi aujourd'hui, on veut présenter ses enfants comme étant des chefs gangs, comme des personnes qu'ils arrivent. On doit bousculer tout le monde. Parce que quoi Parce que quoi On doit les présenter comme étant quoi C'est quoi cette sauvagerie La coïncidence démontre qu'au moment où l'incident a eu lieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Avi a réservé la place de certaines personnes. Comme les personnes n'arrivent pas, on dit Monsieur Avi, c'est nous les places, s'il vous plaît. On va donner ça à d'autres personnes. Monsieur Avi ne veut pas. Parce que vous connaissez les femmes. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Lui aussi veut le point vis-à-vis de ses amis. Pour dites, j'ai gardé vos places. Voici ce qui s'est passé. En quoi on va les mettre Donc pendant l'incident, ça coïncide avec l'entrée du fils d'Ahmed Bakayoko. Parce que Fanny Poupa et Ahmed Bakayoko sont en alliance pour ce qu'il m'a dit. Ils sont dans une alliance bien forte. Donc, ce qu'il peut faire pour Ahmed Bakayoko, il le fera pour son fils, dans la mesure où, pendant le concert, il y a eu ce qu'on appelle un moment dommage à Ahmed Bakayoko. La raison de son fils, la présence de son fils, qui à tous les concerts se rend humblement dans le but de représenter la famille Bakayoko parce qu'à tout moment, on veut que l'image d'Ahmed Bakayoko puisse rester. Ce fils-là peut demain être le plus jeune député de Côte d'Ivoire. Ce fils-là, demain, peut avoir une carrière politique. Comment tient, on vient associer à son image la violence. On veut associer à son image la brutalité. On vient associer à son image la foutaise, le manque de respect aux aînés. Ahmed Bakayoko a toujours respecté les aînés. A tel enseigne que dans sa carrière politique, même étant jeune, il a toujours marché avec les aînés. Nous l'aimons et nous sommes blessés jusqu'à cette heure. Je suis choqué de constater que ceux-là qui travaillent pour l'opposition veulent associer la violence à l'image de cet enfant. Comme quoi il est trop puissant, comme quoi il est trop fort. Tu es fort dans la violence, mon ami. Tu mais le, le petit, le faible, le pauvre va te vomir. Parce que la société... A horreur des bourgeois La société a horreur des personnes Qui se prennent pour Non, le fils d'Ahmed Bakayoko N'est pas Ahmed Bakayoko Donc il ne faudrait pas commettre l'erreur Sur un jeune garçon Plein d'amour Qui dans le secret aide des milliers de personnes Pour certains blogueurs, influenceurs Ratés dans le but de mendier Auprès de ce jeune homme Sont obligés de lui faire une promotion malsaine dans l'art de la violence Aller à l'école fait du bien je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. L'incident qui a eu lieu là, ni de près, ni de loin, le fils d'Ahmed Bakayoko est mêlé. C'est une affaire de place et le protocole qui sont en charge de l'organisation ont voulu imposer le respect. De la manière dont ça a été fait, je n'ai pas apprécié. Mais je tiens à dire, il ne faudrait pas associer l'image d'un futur député, l'image d'un futur maire à ces bêtises-là. Parce que le fils d'un grand reste toujours un grand. Maintenant, on va revoir les images. Regardez bien la place où M. Isaac est assis et regardez la place où ils ont installé, comme il s'appelle le fils d'Amène Barreco Vous ne connaissez rien, vous êtes vous qui venez parler. On dit, ah, qu'on ne pas. Elle demande, appelez-moi désormais le tueur de gibier. Regardez l'image. Mathieu. Oh, <laughs> Je parle, j'aimerais m'adresser ici à 3000 personnes qui me suivent et qui demandent simplement Je veux voir mon miracle avant 2022. Vous savez, d'abord, j'aimerais rassurer les gens hein, qui m'envoient souvent des messages. Mon général, écoute, nous sommes avec toi. Ne parle pas, hey, hey, hey. arrêtez vos foutages de gueule. Moi, j'ai gagné tous mes combats, tous mes combats, je les ai gagnés. Ok, et je n'ai pas le temps pour des débats de chiffonnier. En fin 2022, actuellement, avec ma comptabilité, nous sommes en train de faire le point. J'ai fixé un objectif de 1,5 millions à gagner cette année. Toute mon équipe est en train de travailler dans le but de nous faire le bilan financier de cette année. On n'est pas dans un jeu. Si toi, ta vie, c'est le buzz, moi, ma vie, c'est le travail. Mais vous savez, en même temps que tu travailles, tu te fais des ennemis sans te rendre compte pour la simple raison que tu as décidé de réussir. Je vais vous montrer maintenant une vidéo. Mais avant que la vidéo ne soit présentée, je veux voir chaque personne écrit Je veux voir mon miracle avant 2022. L'erreur que beaucoup ont commis, c'est de passer le temps à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier pour 2022. Tous les pasteurs qui sont en train de vous faire prier pour 2022 sont des bâtards spirituels. Vous savez pourquoi Parce que la vraie date du début de l'année n'est même pas janvier. Selon le calendrier juif, c'est en masse. Mais cette date qui arrive, là, ce n'est que la date administrative. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant, vous devez être plus dans la révolte de voir votre témoignage avant 2022. Tu n'as pas vu de témoignage en, 2022, en 2021. Tu n'as rien vu en 2021. C'est toi comme ça là, qui a demandé à Dieu, 2022 c'est mon année. Tu as dit 2021, ton année, tu n'as rien vu. Mais pourquoi, toi jusqu'à cette heure, tu n'as pas de miracle Écris, s'il te plaît, J'ai dit les 2000 personnes qui vont écrire. Avant 2022, je verrai mon miracle. Je vous annonce que dans 24 heures, un témoignage va localiser votre vie. Il y a une femme qui hier nous a suivis. Aujourd'hui, le Seigneur me révèle qu'elle s'est réconciliée avec son mari. Mon WhatsApp de témoignage, c'est le 00225 01 50 50 22. J'attends ton témoignage. Tous ceux qui ont des témoignages aujourd'hui, amenez-moi une autre vocale maintenant. Mathieu Mets-moi le numéro WhatsApp s'il te plaît. Mais avant de mettre ce WhatsApp, les 2000 personnes qui vont m'écrire, qui ne m'ont jamais écrit sur WhatsApp, je vous donne mon WhatsApp de miracle. Ceux qui vont m'écrire maintenant en disant, mon général, je veux ma payer de miracle. Vous ne m'avez jamais écrit. Vous ne m'avez jamais contacté. Les 2000 premières personnes vivant au niveau de la France, vivant au niveau de l'Europe, de l'Amérique, du continent africain, vous m'écrivez maintenant sur mon WhatsApp privé. Qui est le WhatsApp des témoignages Plutôt le WhatsApp de miracle Vous dites simplement mon général Je veux ma prière de miracle Le WhatsApp est le 00225 Prenez le maintenant Avant de vous monter la vidéo C'est le 00225 07 48 79 85 85 Je répète 00225 07 48 79 85 85 Ici là Nous on ne fait rien avec les aiguilles. On ne fait rien avec les chameaux nous sommes dans un processus. Et ici, ce sont des guerriers, des commandants, des amazones. Nous ne reculons pas. Je fais appel à tous mes commandants. Maintenant, quiconque met un mauvais commentaire, vous l'agressez. Parce qu'ici, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Dès lors, tous ceux qui ne m'ont jamais contacté, on parle de Marcoso. Oh, c'est un faux pasteur. Oh, c'est ceci. Ma chérie, il faut envoyer un message. Toi qui ne te maries pas, toi qui n'as pas travaillé, toi qui n'as pas tes papiers, toi qui es malade, envoie un message sur WhatsApp 0 225 07 48 79 85 87. Dis général, je veux ma prière de miracle. Si dans 24 heures, après avoir reçu cette prière, tu ne rends pas